Salut tout le monde Alors pour cette première vidéo j'ai décidé d'aborder une question qui m'a souvent été posée peut-être un peu prosaïque mais néanmoins très intéressante et qui concerne le budget de cette aventure et, euh, et la recherche de financement j'imagine aussi donc en réalité dans cette question j'en vois deux donc la première question c'est vraiment euh, je pense le, le budget de The American High comment j'ai réussi à financer cette expédition et la deuxième question c'est peut-être plus comment euh, moi j'arrive, hein, pas moi Virgile Voisard, mais comment financer une, un projet personnel qu'il s'agisse de sport d'aventure, de voyage au long cours ou de toute autre chose. Donc ce que je vous propose c'est aujourd'hui dans cette vidéo d'aborder la première question concernant The American Hike et puis la semaine prochaine eh ben, on verra euh, si je, je peux vous adresser quelques conseils concernant la recherche de financement, le sponsoring, etc. Alors il faut savoir que initialement donc pour réaliser l'intégralité de cette expédition j'avais prévu un budget de 11 000 euros sachant que j'étais quand même réaliste je me rendais bien compte que 11 000 euros c'est extrêmement faible pour ce genre d'aventure, de, d'expédition ne bon, sait même pas la peine de comparer avec des aventuriers euh, médiatisés comme Mike Horn ou Sarah Marquis qui ont des budgets énormes mais même pour un voyage au, au long cours euh, plus classique on va dire c'est assez peu 11 000 euros en réalité pour deux ans et demi pour, euh, pour euh, un projet si ambitieux avec tout ce, tout ce qui va avec euh, en termes de logistique en termes d'équipement donc j'étais bien conscient que c'était vraiment le strict minimum avec lequel euh, je comptais partir et en réalité j'ai fixé ce budget vraiment ultra minimum parce que je n'avais pas d'argent, je suis revenu de mon précédent projet donc sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec presque 0 centimes sur mon compte en banque donc je me suis mis à travailler et j'ai profité d'une situation assez particulière, je m'en rends bien compte qui est le fait que je vivais encore chez mes parents donc en fait, la, la, presque to la totalité de, ou presque de mon salaire que je touchais tous les mois je pouvais le mettre de côté, l'économiser en vue de cette expédition donc sur le SMIC que je, touchais, que je touchais, 1200 euros, je pouvais 1000 euros de côté tous les mois. Et ça m'a permis euh, voilà, d'économiser une, une somme d'argent assez importante en très peu de temps finalement. Donc merci à mes parents bien évidemment de m'avoir soutenu au-delà du simple soutien moral. Ça a vraiment joué un, un rôle très important d'un point de vue matériel. Et donc au final, j'ai réussi à rassembler de ma propre poche à peu près 10 000 euros sur ces 11 000 euros de budget initial prévus. Et, et puis après cela, pour compléter ce, ce budget, j'ai profité d'un concours de circonstances absolument exceptionnel, puisque j'ai profité d'une bourse qui avait été mise en place par le magazine Outdoor Go à hauteur de 1 000 euros pour financer donc 4 projets ambitieux et enthousiasmants et j'ai trouvé leur premier exemplaire qui était distribué gratuitement au Marathon de Nantes et j'ai vu cette proposition de bourse et j'ai tout de suite postulé et je l'ai décroché donc ça a été vraiment un coup de chance énorme parce que finalement eux avaient déjà fait une partie du chemin pour se proposer de donner cet argent et moi finalement je les ai rejoints dans, dans cette démarche avec une, un projet qui leur correspondait et donc on s'est rencontrés sur un contrat de sponsoring mais finalement à l'heure actuelle c'est mon seul vrai sponsor. Je ne suis sponsorisé par aucune marque, aucune entreprise de sport ou de, de matériel, d'équipement, d'aventure, etc. J'ai eu beau chercher un peu, je pense que je m'y suis un petit peu mal pris et j'ai pas réussi à décrocher le gros lot de ce point de vue-là. On ne peut pas vraiment dire que Outdoor Go, ce soit un vrai sponsor, même si ça m'aide énormément. Moi, ça m'a véritablement choqué quand ils, quand ils m'ont dit « Oui, d'accord, on, on va te verser 1000 euros. Je ne pensais pas qu'une entreprise pouvait se sentir intéressé à ce point dans mon projet, donc ça a été une aide formidable, même d'un point de vue simplement moral. Et puis à partir de là, j'ai commencé, commencé à rechercher des dons, euh, des donations donc, de particuliers plutôt. Je me suis tourné vers des associations, par exemple des, une association de Saint-Jacques-de-Compostelle, où je faisais l'escalade à l'époque, donc des associations sportives. Et puis j'ai fait un petit peu de porte-à-porte -porte aussi. Bon là c'est vrai qu'il y a parfois une barrière mentale qu'il faut franchir, mais euh, j'offrais des posters de photos que j'avais prises en Nouvelle-Zélande en échange de petits dons. Donc je faisais du porte-à-porte -porte dans mon voisinage, dans mon quartier. Et ça a assez bien fonctionné au final. Je crois qu'en m'y mettant sérieusement en une après-midi le dimanche, j'arrivais parfois à recueillir jusqu'à 100 euros. Donc ça pèse quand même dans la balance, quelques centaines d'euros recueillis comme ça. Et c'est en, en faisant du porte-à-porte -porte que j'ai rencontré un chef d'entreprise, un ancien chef d'entreprise qui s'est proposé de, de financer ce projet mais euh, voilà sur, euh, sur des sommes beaucoup plus importantes c'est ce qu'on appelle du mécénat et les, les sommes qu'on peut recueillir avec le mécénat en général sont même presque aussi importantes qu'avec euh, que le sponsoring par exemple. La grosse différence c'est qu'au lieu d'être une relation commerciale donc euh, avec un contrat de sponsoring et eh bien c'est une relation humaine c'est quelqu'un qui finalement a les moyens de vous venir en aide. Et qui euh, met ses moyens en œuvre parce que votre projet lui plaît tout simplement, qui se sent intéressé, qui veut s'investir plus avant. Donc ça, ça a été une chance extraordinaire pour moi. avais même pas pensé avant ça. Et puis aussi, j'ai mis en place euh, un crowdfunding, donc c'est-à-dire un, un financement participatif, qui est toujours actif sur Internet et qui m'aide énormément à recueillir régulièrement des dons, donc même pendant euh, pendant que je voyage et tout ça m'a permis d'augmenter un petit peu mon budget initial de 11 000 euros donc je suis parti avec 12 000 euros en réalité et je l'ai augmenté jusqu'à 15 000 euros à l'heure actuelle ce qui est absolument déterminant pour moi parce que euh, eh j'ai un peu sous-estimé en réalité mes dépenses au niveau des équipements en particulier j'ai sous-estimé l'usure des équipements donc j'ai eu beaucoup d'équipements à, à renouveler et puis parfois il coûtait très cher, parfois je ne pouvais pas trouver ce que je voulais donc ça, ça a été un des gros problèmes euh, et puis en ce moment je me trouve donc en, en Amérique centrale je me suis mis à courir comme vous le savez donc ça me coûte aussi un petit peu plus d'argent parce que j'essaye de trouver bien évidemment les, les hôtels le moins cher possible en général ou même euh, à dormir chez l'habitant, à demander l'hospitalité mais c'est quand même un peu compliqué donc en général je suis dans des petits hôtels mais bon ça a quand même fait euh, augmenter mon budget parce que c'est beaucoup plus cher que de dormir en tente. Bon, mon budget a à peu près doublé en réalité, mes dépenses ont à peu près doublé en Amérique centrale. Mais bon, c'est en même temps, c'était un petit peu indispensable, cette modification euh, du projet parce que j'étais très euh, limite au niveau du, du timing. Mais bon, ça, ce sera peut-être euh, l'objet d'une autre vidéo également. Et puis euh, aux États-Unis, évidemment, je devrais faire face euh, à une hausse des prix par rapport à l'Amérique centrale. Et enfin, pour aborder la traversée hivernale du Canada, il faudra que je réinvestisse complètement dans un nouveau set d'équipements. Donc ça aussi, ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc voilà, le... j'ai l'impression souvent que quand les gens viennent me poser ce genre de questions, ils s'imaginent que j'ai rassemblé mon budget une bonne fois pour toutes. Et puis maintenant, je suis tranquille, j'ai mis ça de côté, je dépense un petit peu à droite, à gauche, comme je veux. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je suis parti vraiment de zéro. Et finalement, ça reste une épée de Damoclès qui, qui pèse au-dessus de ma tête. C'est vraiment une grosse, grosse contrainte. À chaque fois que j'achète quelque chose... Euh... Même ne serait-ce que pour manger, je fais bien attention à combien ça coûte. Je note sur ma calculatrice, sur mon portable et j'ai un budget à ne pas dépasser par jour. Sachant que j'ai aussi une grosse dépense d'énergie tous les jours hein, pour faire 55-60 km par jour, voire plus. On ne peut pas se contenter de, de manger du riz avec quelques fruits ramassés sur le chemin. Donc il faut quand même, euh, il faut quand même que je mange, tout simplement. Et voilà, le, le budget, ça reste compliqué. Mais bon, euh, même si j'ai n'ai pas réussi de, de, à décrocher de sponsor jusqu'ici, je ne perds pas espoir. Je crois que l'optimisme est absolument indispensable dans ce genre d'expédition. Et, euh, et puis, de toute manière, voilà, le, le financement participatif fonctionne toujours. Donc, si vous êtes prêts à aider au financement de ce projet, vous êtes les bienvenus. Moi, je ne vous redirai vraiment jamais assez toute ma gratitude à tous les gens qui participent parce que ça n'est pas seulement un... extrêmement important sur le... du point de vue matériel, mais c'est aussi une grande aide morale pour moi. Et puis bien, bien évidemment, c'est indispensable pour que je puisse mener à bien cette expédition. Voilà, donc petit point sur le, le budget de ce projet aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on, on, parla, on parlera plus spécifiquement de comment euh, chercher à financer un, un projet personnel comparable à, à The American Hike. En recherchant des sponsors et puis euh, voilà en se dirigeant vers, euh, vers du don peut-être hein, en essayant de chercher des différentes sources euh, de financement voilà à la semaine prochaine ciao